Lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre cinquième maison. Et bien sûr, les plus chanceux seront les béliers, vous, chers Sagittaires et les lions. Des opportunités passionnantes s'ouvriront devant vous et vous vous sentirez plus aventureux que d'habitude. Vous pouvez maintenant vous détendre et écouter davantage votre instinct, votre potentiel créatif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 la lune sera dans le taureau, votre sixième maison. Des changements de dernière minute s'imposeront, ce qui pourrait chambouler votre horaire et vous démotiver un peu. Il faut que vous surmontiez les obstacles et ne pas trop résister, car vous pourriez perdre du temps précieux en résistant et dans les débats inutiles. Un temps que vous pourriez utiliser pour accomplir vos tâches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 où vous pourriez avoir mal compris ou mal interprété les messages, dans les, situ... dans les situations où ça ne vaut même pas la peine de vous frustrer ou frustrer les autres et risquer de créer des conflits inutiles et ruiner une relation, par exemple, qui pourrait être bénéfique pour vous dans le proche avenir.